Vous vous asseyez, vous vous allongez, vous portez l'attention sur votre respiration, sur la sensation de l'air qui rentre à l'inspire et qui ressort à l'expire, et vous laissez la respiration se faire sans intervenir.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 Maintenant, nous allons prolonger tranquillement l'expiration. À chaque cycle respiratoire, on laisse l'inspiration se faire sans intervenir. Et on prolonge un tout petit peu plus l'expiration. Un peu plus à chaque cycle respiratoire. On repousse le ventre, le nombril vers le, la colonne. Les côtes se resserrent la poitrine s'affaisse. Et on laisse l'inspire se déployer complètement. Et à nouveau, au cycle suivant, on prolonge un peu plus l'expiration. Toujours très lentement. Nous allons maintenant faire des respirations rythmées avec une expiration qui dure deux fois plus longtemps que les autres temps du cycle respiratoire. L'inspiration, l'apnée inspiratoire et l'apnée expiratoire durent un certain temps et l'expiration dure deux fois plus longtemps. Je vous donne un rythme que vous suivrez ensuite. J'augmente le rythme. Vous suivez. On reste toujours dans le relâchement et la lenteur. On commence par une inspiration en deux temps. 1, 2, je maintiens, 2, expiration, 2, 3, 4, je maintiens, 2, inspiration, 2, je maintiens, 2, expiration, 2, 3, 4. 4, je maintiens, 2 et vous continuez tranquillement à votre rythme, 2 temps sur l'inspiration, 2 temps sur l'apnée inspiratoire, 4 temps sur l'expiration et 2 temps sur l'apnée expiratoire. on augmente un petit peu, inspiration, 2, 3, je maintiens, 2, 3, expiration, 2, 3, 4, 5, 6, apnée expiratoire, 2, 3, inspiration, 2, 3, je maintiens, 2, 3, expiration, 2, 3, 4, 5, 6, apnée expiratoire, 2, 3, et vous continuez, 3 temps sur l'inspire, 3 temps de maintien, 6 temps d'expiration, et 3 temps d'apnée expiratoire. Vous laissez maintenant la respiration reprendre son rythme, sans intervenir. Vous ouvrez doucement les yeux. Vous sollicitez toutes les articulations. en bougeant les bras, les jambes, le buste et la tête, puis vous vous levez.